la reine mère ça bouge pas voilà. salut mon beau frère et Roga, mon président mon beau frère bientôt j'arrive accompagné de mon chéri nicolas toi dans un système ya mouillé Lampadaire au gamissile, Mboutani ensemble. en somme. Voilà, ça bouge pas. Resto branché. Bye bye. Ciao ciao. On a vu on a vu Donc il on a vu sur a tous les pasteurs, la bah place à Kenda Kenda, ils bah sont bah aventuriers. Donc, il y a un démi de ma vie. Il y a une nouvelle vidéo sur le film de la Féminose avec Eliane Baké, Noé Yorubo, une belle émission qui était co-présentée par Patita Moukane qui a été. Oui, je suis très contente de vous avoir connu d'abord personnellement. Je suis aussi à participer à cette émission. Merci vous émission. Merci. Alors, ah, vous avez quelque part comme la la pomme la moi la suis m'en si me colle moi la nature m'en manque si me colle donc pas au quartier sud n'ayez mon pas au quartier sud eh eh ma casquette non c'est que eh donc il faut il y a musique et <tout> donc <tout> moi, je passe Pasta, pasta, pasta. Pasta, pasta Salon pasteur, pasteur, Pasta, pasta pasteur, pasteur, pasteur, pasta. Yorobo pasteur, pasta. pasteur, pasteur, Yorobo, Pas Yorobo pasteur, pasteur, pasteur, pasta Pasta, pasta Yorobo Yorobo Yorobo, a maman, En tout cas, merci, maman. c'est la vie dans l'église prophète Emmanuel En tout cas, ça l'a bien. Oui, Maman, Maman, elle est est est mais oui, sous Gaillard.